Et salut, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout, si t'as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi Il y avait, euh... En fait, c'était intéressant parce que ils avaient vraiment réussi à museler Lamar. Lamar, est passé qui était moins bon à la passe, euh, mais qui était vraiment, vraiment excellent à la course. Parce qu'en qu en fait, ce que jouent les Ravens euh, avec Lamar, c'est ce qu'on appelle la triple option. Je sais pas si vous êtes à l'aise avec ça. Et en fait, l'idée c'est quoi C'est que on a on a trois options à la course. Et en fait, là, là, ce qui est intéressant, c'est ce joueur-là qui va être une menace à la course ici, c'est ce joueur-là qui va être une menace à la course là-bas, et la marque est une menace à la course supplémentaire. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Chargers se défendent ça, finalement, parce que là, on voit que la formation elle est passée d'une trips à une deux par deux, et que le joueur là-bas est là le. je montre avec mon doigt, pardon, le joueur ici. Il est toujours possible pour lui, en fait, d'être dans le running game et d'être d'être l'option supplémentaire. Là, comme on voit là. Et en fait, c'est très compliqué. Ça, c'est très très compliqué à défendre. C'est très compliqué à défendre. Il, il faut beaucoup, beaucoup de structure sur le, le jeu. Et euh, là, on voit. Ce qui est intéressant, c'est ce joueur-là. Regardez bien le 33, là. Et oh, c'est agaçant, ça déconne. Qui va rester ici, en fait. C'est ce qu'on appelle le, le pitch player. C'est le joueur qui est censé jouer l'option. Donc là, il est, là, en fait, ce qu'il joue, lui, c'est Lamar. Là, il est là en disant, ok, là, Lamar est en train de le regarder. C'est un, un, une read option. Lamar est en train de le regarder. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, à la barre, c'est... Ok, est-ce que, si est -ce que lui plonge Si lui plonge, je prends la balle, je cours ici. Si lui reste là, je donne la balle à la, à la, à la course, au run. Et hop, là, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la balle à la, au run. Et, voilà. et là, on prend, ça prend quand même quelques yards. C'est un jeu intéressant. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont joué un dim package... Euh, sur ce match quasiment tout le match c'est à dire que le 33 là on, on voit avec son physique en fait c'est un, un, un DB linebacker c'est un nickel back. et en fait ils ont joué avec des joueurs très légers, là on voit il y a 3 D-line je pense même qu'ils ont joué de la 3-2-6 euh, vraiment enfin beaucoup de joueurs légers sur le terrain et pour bloquer le jeu de course et en fait c'est assez intuitif enfin inintuitif in in in pardon et là, là du coup on voit, bien, on voit bien cet aspect option ici, là avec Lamar qui va donner la balle lui qui a un bloqueur supplémentaire si Lamar avait décidé de garder le ballon. Mais là on voit qu'en fait tout est bouché. C'est-à-dire qu'il y a le 31 qui est là pour fermer, il y a le 33 qui est là pour, pour, pour forcer le jeu à l'intérieur. Hop du coup Lamar donne le ballon. Et là qu'est-ce qui se passe Ben hop tout le monde est au plaqué et l'espace est vachement restreint. Si tu as aimé la vidéo laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sache que depuis peu tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en échange d'un don. Lien disponible dans la bio.